Quand j'ai pris conscience de la, de la crise économique, globale, humanitaire, écologique, spirituelle, structurelle, enfin à tous les niveaux, j'ai eu comme beaucoup de gens un, un, un moment de, de découragement en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire moi toute seule, avec mes, mes, mon intelligence, ma créativité, ma re, mes ressources, mon, mon domaine d'influence, qui me semblait bien petit. Et je me suis dit, ben, euh, on ne peut rien faire, y a, on se bat contre, contre des choses bien, bien plus puissantes, en fait. Et puis, donc, j'ai fait, fait comme beaucoup de gens une, une période de... De, de désespoir en fait face à la crise, puis un jour je me suis dit non je peux pas, je peux pas, je, peux pas, je veux pas, à ce moment-là je décide de, de rencontrer des gens qui font des choses positives et in innovants, inspirants, qui, qui me donnent envie de, ben, moi aussi de, faire, de trouver en moi les trucs qui moi aussi je, je pourrais faire pour participer à un meilleur euh, un meilleur monde. Je me suis intéressée à ce qu'il y avait d'innovants et d'innovateurs et de porteurs de, possib... de, de solutions à toutes ces questions que l'on se pose. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant par rapport par rapport à la, à la nourriture, à, à, aux énergies, à l'eau, au soleil, euh, à la façon dont on éduque nos enfants, à la façon dont on s'occupe de nos vieillards et de nos malades, à la façon dont, dont on s'amuse, dont on profite de la nature, tout ça. Est que, comment est-ce qu'on peut faire les choses de façon différente Et passer, de, revenir des citoyens et n'être plus des consommateurs je me suis donné la permission de m'exprimer, de trouver ma voix et de donner ma voix. C'est ça qui est différent pour moi. J'avais l'idée enfant que cette vie, c'était une vie importante. Je savais pas ce que ça voulait dire. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. C'était pas quelque chose dont on parlait à la maison, mais je me disais cette vie c'est important. Je cette vie c'est important, bon puis après euh, voilà il m'a fallu comme beaucoup trouver ma voix et trouver ce que j'avais à dire et puis y croire, et là je pense que la crise est telle que je me dis bah, écoute euh, oui en fait finalement j'ai quelque chose à partager. Je pense qu'il y a peut-être de la place euh, pour se questionner, se dire est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ce que je suis censée faire, c'est-à-dire quelque chose qui, qui viendra naturellement, qui viendra avec beauté, avec, avec grâce, avec facilité. Et je pense que oui, en fait, y a... parce que tout est en train de changer, même la relation au travail et surtout la relation au travail. Je suis contente parce que oui, parce que j'ai parce que je suis passée à l'acte, parce que j ai, j ai, je me suis donné la permission d'être qui, qui je suis maintenant. Euh, bien avant j'étais trop inquiète de ce qu'allaient dire les autres ou de ce que, du jugement des autres sur mes actions, mes pensées, ma philosophie le... j'étais inquiète tout ça me... mais maintenant ça m'est égal en fait parce que je sens qu'il a... je me suis libérée de ce besoin de validation qui, euh, qui fait qu'en fait euh, on est timide j'étais timide dans ce domaine et maintenant, je ne le suis plus.